Bonjour I'm back to the back for the back. I'm back to the back for the back. I'm back to the back for the back. I'm back to the back for the back. I'm back to the back for the back. I'm back to the back for the back. back, back, back. Oh. J'en suis de retour Il existe tout autour de nous des choses si grandes et utiles que leur appropriation par un seul homme pose problème. L'eau potable, l'air que l'on respire, les forêts, l'écosystème, bref. Pour toutes ces ressources utilisées par l'homme, naturel ou non, on parle de biens communs. Le code source des logiciels libres, le code génétique, les images issues du paysage ou les œuvres architecturales sont eux aussi des biens communs, même s'ils appartiennent au registre de la connaissance. Dans notre société actuelle, les biens et les ressources naturelles font partout l'objet d'une législation dédiée. Lorsqu'ils sont gérés collectivement par des personnes associées dans l'usage de cette ressource et sans appropriation par un État ou un tiers privé, ce sont des communs. En 1968, l'écologue Garrett Hardin affirma qu'une ressource librement exploitée conduit nécessairement à son épuisement. C'est la tragédie des communs. Par la suite, Elinor Ostrom étudia les communs comme une organisation à part entière. Pour exister, un commun doit être géré à travers la distribution de droits d'usage déterminés grâce à la gouvernance à laquelle participent les personnes associées dans le partage de la ressource. Voici les conditions qu'Ostrom pose à l'émergence d'un commun. Il faut des droits d'accès clairement définis, des avantages proportionnels au coût, des procédures pour faire des choix collectifs, des règles de surveillance, des sanctions graduelles, des mécanismes de résolution des conflits et enfin l'État doit reconnaître l'organisation en place. Prenons deux exemples. OpenLaw est un commun qui œuvre dans le cadre de rencontres et de discussions entre juristes pour permettre le libre accès aux données juridiques. Wikispeed, lui, est un constructeur automobile open source. Ils sont fabriqués à la commande dans des fab labs, des voitures modulables grâce à des plans et des outils en libre accès. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de la connaissance que les communs connaissent le plus spectaculaire engouement. Les logiciels libres comme Linux ou encore Wikipédia sont incontournables à la dynamique du Net.